and he gives us the example that God does not change. The faith does not change. What was true when our Lord passed it to his apostles is still true today. Secondly, Father gives us an example of obedience. Certain people might think that's strange. Father was the one who was disobedient to his bishop. But in fact, these people misunderstand the nature of obedience. Obedience does not mean doing everything that your superior tells you to do, irregardless of what it is. Obedience means obeying God and one's human superiors insofar as they have received the power from God. And so, if one's uh, superior was to tell one to do something which was bad, to say no would not be disobedience, but rather true obedience and when father was in certain way forced to say this new mass he refused to obey because he said this mass has never been abolished and never can be abolished it is the mass of all time and in his book pastor out in the cold he said because this mass is a true rupture with the constant tradition of the church not only in liturgy, but also, and firstly, in discipline, in morality, and in dogma. And so he saw that to obey materially would, in fact, to, co to cooperate with what was destroying the church, this loss of the faith, which is our sole way to heaven. And so he gives us this example of true obedience. And you know how he was vindicated by Pope Benedict XVI, who said in 2007 that the Mass was never abrogated, as Father Normandin, as Archbishop Lefebvre said way back in the 1970s. But finally, Father gives us the example of charity, of priestly zeal, that he knew that his whole being as a priest is for souls, for God and for souls. And his curate of the time, Father Blo, who, with whom I was speaking yesterday, told me that what impressed him when he went to the parish of Saint yvette was the spirit of prayer of Father Normandin, the time that he spent praying his breviary, praying his rosary, praying his holy hour for souls. And from this spirit of prayer comes the apostolate, just as our Lord spent many years in his hidden life and then went around doing good. And so for the first 22 years of his priesthood, Father was in the parish ministry in Montreal, and then when he was unjustly put out for being obedient to the Mass of all of time, then he went across Canada from one coast to another, to bring the traditional Mass to the faithful who sought it. the Faithful who have the right to the faith and to the Mass of all time. And we, priests of the Society, must be very grateful to Father, for He began and founded many of our chapels and Mass centers. And so today, we give thanks to God, to our Blessed Mother, and to Father, nous allons maintenant faire l'absoute du corps de M. l'abbé après cela nous allons au cimetière pour placer son corps comme une semence dans la terre dans la foi et la certitude qu'au dernier jour, il ressuscitera au son de la trompette quand Jésus revient sur terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, euh, je vais quand même pouvoir euh, vous donner certaines explications sur euh, le fait que je protège toujours les intérêts de la reine d'Angleterre. Pour moi, c'est quelque chose de primordial et de fondamental. Je ne pouvais pas euh, renoncer à ça. Vous savez que la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est devenue reine au Canada en 1952. Et euh, en 1952, euh, la reine d'Angleterre... Euh, vous saviez que c'est quand même une église anglicane, c'est quand même protestant. Ça date, si on veut, du de, de roi Henri IV, euh, en 1553, où il y a eu un schisme dans l'église catholique, <rire> du fait qu'il a, il a, il a divorcé de son épouse, et l'église catholique ne permettait pas ça. Donc, automatiquement... Euh, il est devenu, euh, euh, tout simplement, il a créé l'Église anglicane. Et euh, la reine d'Angleterre se trouve à être chef de l'Église anglicane. Mais la reine d'Angleterre, euh, je vais vous dire franchement, est de l'âge de ma mère. Ma mère, elle est décédée, ça fait deux ans. Donc, euh, elle aurait eu 93, euh, 94 ans euh, cette année. Ça fait deux ans. Et puis... Euh, la reine Élisabeth, euh, on ne peut pas juger euh, l'esprit euh, euh, d'un chrétien, qu'il soit anglican, protestant ou catholique, euh, parce que cette nouvelle, ce schisme de l'Église catholique a été fait bien avant elle, en 1553, et elle s'est conformée, elle, à la tradition de ses parents. Donc, euh, euh, elle ne peut pas, elle ne peut pas être condamnée par l'homme ou par des hommes pour le motif euh, que euh, sa, sa très excellente majesté la reine Élisabeth II est protestante. Elle est quand même chrétienne avant tout. Elle croit en la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Elle croit en la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'enfant jésus elle croit à tout ce que croit la, la, la Sainte Église catholique, sauf certaines, euh, on dit, euh, certains dogmes de l'Église catholique qu'elle ne reconnaît pas. Euh, mais c'est souvent par l'âge et par la tradition, par sa religion traditionnelle à elle, comme l'Église orthodoxe euh, est très, très près de la Sainte Église catholique, euh, sauf certains dogmes qu'ils ne sont pas tout à fait en accord mais on ne peut pas condamner ces gens-là, parce que le, le, le, le principal intéressé, c'est Dieu. C'est la sainte trinité c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Lui, notre Créateur. C'est un seul Dieu euh, pour notre planète. On peut, euh, les gens peuvent lui donner le nom qu'ils veulent. Mais euh, euh, quand on croit en la sainte trinité qu'on croit au Père, au Fils et à l'Esprit-Saint, à la naissance de Jésus-Christ euh, euh, par la Vierge Marie, euh, vous savez que les Saintes Écritures, la Sainte Bible a été traduite par tout, dans toutes les langues de la planète. C'est encore le plus grand best-seller de notre planète. C'est vendu à travers le monde continuellement. Et euh, ça a été euh, quand même traduit et interprété aussi euh, sous différentes langues. Donc, euh, euh, à partir de là, on ne peut pas arriver et juger qui que ce soit. Puis je vais vous faire la preuve. Moi, je suis monarchiste ici. Le Canada n'a plus, plus de pouvoir exécutif euh, depuis euh, 1875. Vous comprenez, euh, c'est toute de la fausseté. Ça fonctionne par dérogation. Euh, et euh, La fameuse dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne de 1982... Euh, qui se trouve à être R.U. 1982, chapitre 11, euh, qui se trouve à être... Euh, C'est l'article 33 sur la dérogation qui déroge à l'article 2 de la même charte que sont les libertés fondamentales, et elle déroge aux articles 7 à 15 de la même charte canadienne qui déroge à toutes les garanties juridiques. Donc, quand que vous allez devant les tribunaux judiciaires, euh, vous n'avez pas aucune garantie juridique. Et euh, vous savez qu'à partir de là, c'est certain qu'ici, euh, les médias d'information par euh, les partis politiques, par ces législatures qui sont complètement fausses, parce qu'il n'y a pas de législature ici, c'est la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois habilitantes au Canada ne sont pas législatives. Alors que dans le code criminel qui appartient à la reine, qui normalement euh, doit... Euh, être euh, sous l'autorité du pouvoir exécutif du Canada, qui est Sa Majesté la Reine, euh, n'existe plus sous le pouvoir exécutif de Sa Majesté la Reine. Elle appartient tout simplement à une couronne, on appelle ça la couronne, et la couronne en question dans la définition. Quand on dit couronne, dans la définition de l'Office national euh, de la langue française, dans l'Office de la langue française, la couronne en question, ce sont tous les fonctionnaires de l'État. Avec les ministres. Ce sont les fonctionnaires de l'État fédéral et de l'État du Québec, parce que l'État, le Québec, c'est un État depuis 1968. Donc, depuis 1968, le Québec, c'est un État. Euh, donc... Euh, c'est par dérogation aux articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique et cette fameuse dérogation-là permet le caviardage, permet la dispense permet la confidentialité le secret euh, et le silence à perpétuité qui est -à va être la loi O5 du fédéral euh, sur le silence à perpétuité donc quand vous êtes jugé que vous voulez avoir des vraies réponses des juges, ils ne peuvent pas vous répondre moi, je vais comparaître le 11 février prochain, au palais de justice de Bay pour révéler ces vérités-là, pour faire dire au juge ce qu'il est obligé de dire, et s'il ne le dit pas, il va me citer pour outrage au tribunal, parce que je déconsidère l'administration de la justice, donc je viole l'article 28.58 du Code civil et je viole l'article 24 de la Charte canadienne. Et l'article 24 de la Charte canadienne, je peux en déroger comme je veux, c'est l'article 33 de la même Charte canadienne qui me permet de déroger à n'importe qui, à n'importe quoi. Comme les juges peuvent déroger à n'importe qui, à n'importe quoi. On m'a condamné plein d'heures vexatoires, alors que quand vous allez dans le juridictionnaire de droit, qui est un juridictionnaire de common law, à la page 2222, on définit le mot vexatoire comme s'appliquant à une personne inanimée. Ça ne s'applique pas à une nature humaine, ça s'applique à la personne physique d'existence obligatoire que nous devons euh, tout simplement euh, nous conformer et nous fusionner. Donc, nous devons renoncer à notre nom de baptême, à nos valeurs spirituelles et euh, c'est pour ça que euh, le gouvernement s'est engagé en 1997 à abroger l'article 93 de la Constitution canadienne euh, et euh, cette fameuse abrogation de l'article 93... Euh, fut enregistré sous l'inscription numéro 500-05-031-133-976. Et euh, c'est l'honorable juge Ginette Piché qui a présidé justement euh, cette, euh, cette instance-là. Et euh, vous savez que euh, la Cour supérieure, parce que c'était le juge de la Cour supérieure, et la Cour supérieure n'est plus une juridiction fédérale. C'est une juridiction de l'État national du Québec, euh, sous euh, le numéro, euh, appelle ça sous la juridiction 88 de Revenu Québec. Donc. Euh, euh, L'Assemblée nationale du Québec est assujettie à Revenu Québec sous le numéro d'entreprise NQ 88 13 81 8000. Euh, la Cour du Québec est enregistrée euh, sous le numéro d'entreprise du Québec de Revenu Québec qui est le numéro 88 13 81 euh, euh, 84 48. La Cour supérieure. La Cour supérieure est enregistrée sous le numéro euh, juridique 88-13-81, toujours le 13-81, toujours la division 13-81, euh, Alors que la Cour d'appel du Québec, ça c'est une Cour de juridiction fédérale, elle est dans la division 31-85, donc son numéro c'est le numéro NEQ 88 88-31-85-67. 19. Donc, euh, ça c'est le, le 3185, c'est une juridiction fédérale et le directeur de l'État civil du Québec est de juridiction fédérale. Donc, euh, c'est sous le numéro 88-3185-8111 qui est le directeur de l'État civil du Québec. Donc, euh, et le ministère de la Justice du Québec est enregistré. À Revenu Québec, sous le numéro d'entreprise 88 13 81 2227. Donc, il est assujetti à Revenu Québec et Revenu Québec n'est pas un gouvernement. Revenu Québec, euh, le dit dans la loi I3, article 1, définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et le Parlement du Québec a été créé en 1968 avec l'Assemblée nationale du Québec. Alors que, en, vous, vous savez comme moi, que depuis, euh, depuis 1900, attendez un petit peu, vous savez comme moi que depuis euh, 2019, euh, il y a l'Assemblée générale de la Coalition Avenir Québec du Québec qui a été euh, euh, tout simplement adoptée, euh, qui a passé euh, devant la cour supérieure, et euh, c'était un recours contre l'Assemblée nationale, contre Jacques Chagnon. Et euh, c'est là que la juge Chantal Lamarche a euh, tout simplement, dans son jugement, dans son dossier, elle a tout simplement euh, reconnu et euh, adopté, si on veut, la fameuse euh, Assemblée générale du Québec. Là, c'est parce que je n'ai pas le document devant moi. C'est malheureux parce que j'aimerais bien vous pouvoir vous le donner. Mais euh, je vais vous lire le fameux Bill Proforma. Et euh, ce fameux Bill Proforma, vous le voyez ici. Euh, ça vient de Proforma Assemblée nationale du Québec. OK. Proforma. Donc, quand on va en cours et qu'il parle de Proforma, automatiquement, la reine n'est plus là. C'est ce qu'il dit. C'est ça que ça veut dire. Même si vous dites le contraire, c'est complètement faux. Ils sont là pour vous mentir. Donc, la définition. Bill Proforma. Projet de loi présenté avant la prise en considération du discours du trône, afin d'affirmer le droit qu'a l'Assemblée de délibérer et de légiférer sans égard aux motifs de convocation énoncé par le lieutenant-gouverneur. Ça, c'est nouveau, c'est ça la définition de Proforma. L'adoption en première lecture du Bill Proforma est une tradition parlementaire est une tradition parlementaire rappelant que le pouvoir législatif est supérieur au pouvoir exécutif. Donc, ça, ça veut dire que le pouvoir exécutif qui sanctionne les lois n'a plus aucun pouvoir. La sanction ne voit absolument rien. Ils disent bien ici, est une tradition parlementaire rappelant que le pouvoir législatif, donc la législature du Québec, l'emporte sur le pouvoir exécutif, donc sur le conseil législatif du Québec et sur le Conseil exécutif, euh, qui se trouve à être le cabinet du premier ministre du Québec. En principe, l'étude du Bill pro forma ne dépasse jamais la première lecture. À l'Assemblée législative, jusqu'en 1968, jusqu'à la, la, la dérogation aux articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, en 1968, on présentait le Bill 1 relatif à la prestation des serments d'office, d'où le nom de bill des serments. Au Conseil législatif, on présentait le bill A concernant l'agriculture. Vous comprenez? Mais si on revient en Angleterre, l'Angleterre a dérogé. Donc, le Parlement de Londres, l'Angleterre a dérogé au pouvoir... Euh, exécutifs de la Reine ils se sont moqués, moqués eux-mêmes de leur souverain et euh, je vous le lis ici en Angleterre, au Parlement d'Angleterre en 1558, les membres de la Chambre des communes commencent leurs travaux avec la première lecture d'un projet de loi Bill et non plus par la prise en considération du discours du souverain par une résolution cette pratique est codifiée en 1604. Or, à proprement parler, il ne s'agit pas encore d'un bill bille proforma, puisque les projets de loi présentés peuvent ensuite être lus en deuxième et en troisième lecture et, à terme, peuvent être sanctionnés. <rire> en 1727, la coutume de présenter un vrai projet de loi est abandonnée, sauf exception en 1741 et en 1742. Dorénavant, la tradition sera de présenter le Outlaws Rees Bill à la Chambre des Communes et le Select Vestries Bill à la Chambre des Lords. En adoptant ce projet de loi pour la forme, le pouvoir législatif affirmait ainsi symboliquement, symboliquement sa préséance sur l'exécutif. Donc. Euh, ils disent bien, en adoptant ce projet de loi, la loi, sous la forme, le pouvoir législatif affirmait ainsi symboliquement sa préséance sur le pouvoir exécutif, sur le conseil exécutif, qui est le conseil législatif euh, du Parlement, là, on, dans, si vous voulez, parce qu'ici c'était le conseil législatif, ça a été abrogé en 1968, en même temps qu'ils ont abrogé l'Assemblée législative du Québec, ainsi que l'autorité et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, puis les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur ont été tout simplement euh, supprimés et abrogés euh, en, en 1952 au chapitre 139 de la loi sur le gouverneur général, qui a fait du gouverneur général une corporation seule, une personne physique. Une personne physique, c'est obligatoire. Donc voyez-vous que le gouvernement a obligé le représentant de la reine à être une personne physique. Il n'était plus dans la nature humaine de la reine et de la famille royale. C'est pour ça que en, 1980, en 1893, au chapitre 14, ils ont tout simplement euh, aboli, euh, si on veut, le, le, la, la famille royale euh, dans son par ses héritiers, dans ses héritiers, dans les questions de d'héritage, d'héritier et de successeur de la couronne. Vous comprenez? Donc, euh, ça, ça date de 1893 au chapitre 14. Et vous avez le chapitre 53 de l'Arrêté en Conseil du Québec, qui est la loi sur euh, les juges vexatoires, euh, qui... Euh, Accorde aux juges l'immunité de rendre des jugements sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Et euh, ça, ça, ça s'est transformé en chapitre de loi P4 ici au Québec. Pour un euh, chapitre de loi P4, c'est la loi sur les privilèges des magistrats qui euh, permet aux juges de rendre des jugements sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Donc, voyez-vous qu'on appelle ça de l'anarchie, on appelle ça de l'oligarchie, de, de la plutocratie. Euh, c'est l'argent qui mène, c'est maman qui mène. Et euh, je vais vous voir, je vais vous montrer ici, euh, maintenant. Euh, J'ai prêté serment le 23 août, le 23 août 1000, euh, euh, 2013, le 23 août 2013 euh, à Ottawa au bureau de William F. Pentney, le sous-ministre de la Justice, et euh, en vertu de l'article 22.12. Ça, c'est euh, de la prestation, ça c'est dans le Code civil du Bas-Canada de 1866, qui dit que les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l'allégeance sont imprescriptibles. Donc, même si en 1980, au chapitre 39, les lois du Québec y ont abrogé euh, le Code civil du Bas-Canada de 1866, moi, mon droit, euh, mon serment hein, d'allégeance en vertu de l'article 22.12 euh, du Code civil du Bas-Canada de 1866 s'applique toujours. Nonobstant, n'importe quoi qui puisse s'y opposer. Donc, euh, j'ai prêté serment et je respecte mon serment et euh, c'est pour ça que Lise Thibault, je demande à la cour, quand je vais me présenter le 11 février, euh, au palais du 6 de, de, de Granby, ils sont obligés de me fournir le nom du nouveau souverain, qui a jugé l'honorable Lise Thibault, alors que Lise Thibault est essentielle sous la protection de, du souverain, de la souveraine, et le souverain, dans la définition de l'Office national de la langue française, un souverain ici, ce sont les fonctionnaires de l'État avec les ministres. Donc, il n'y a plus d'impartialité. Tout le monde est en situation de conflit d'intérêts. Toutes les institutions publiques appartiennent à Revenu Québec, sont sous juridiction de Revenu Québec. Donc, ils sont assujettis à Revenu Québec. Et euh, je vais quand même vous donner les numéros euh, d'assujettissement ici, les numéros d'entreprise, de, les NEQ. Donc, euh, ici, la Chambre des communes du Canada. Son numéro d'entreprise de revenu Québec, c'est le numéro n -E q 88 16 15 67 47 Le Sénat canadien, c'est le numéro 88-31-85. Ah, on voit 31-85. Donc, c'est 88-31-85-64-61. Euh, le partenariat public-privé. C'est drôle, hein? Parce que ça, ça veut dire le partenariat public-privé. Tout ce qui est privé n'est pas élu par le peuple. Ça, c'est ça le. L'État profond, ça, c'est ceux qui gouvernent en arrière, dans l'ombre, euh, c'est l'occultisme, euh, ça se trouve être le partenariat public-privé enregistré sur le NEQ 88A ah, 3185-8103. Donc, c'est aussi le 31-85, comme la Cour d'appel du Québec, alors que la Cour supérieure, c'est le 88-13-81, vous comprenez donc, euh, c'est comme l'Assemblée nationale qui est 88-13-81, euh, ainsi de suite. Donc, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va aller ici plus directement. Euh, la Cour d'appel du Québec, c'est le 88, le NEQ 88 31 85 67 19 On va à Revenu Québec. C'est Revenu Québec, sous le numéro d'entreprise... NEQ 88 1381 2268 et 11 4313 7009. Vous avez euh, aussi euh, l'Assemblée nationale du Québec qui est le numéro 88 13 8000. Vous avez euh, aussi euh, le ministère de la justice du Québec qui est le numéro 88 13 81 2227. Vous avez la Cour du Québec qui est le numéro 88 13 81 84 48. Vous avez la Cour supérieure qui était une juridiction fédérale auparavant, qui appartient au Québec maintenant, elle n'a plus de juridiction fédérale, c'est le numéro 88-1381-84-55. Et euh, vous savez qu'il y a quand même aussi, je vais quand même vous le trouver ici, euh, parce que j'ai le conseil de la magistrature du Québec euh, qui est le numéro 88-1705-8926. Ça, c'est le numéro du Conseil de la magistrature du Québec, qui est en français, alors qu'en anglais, sous le même numéro 88-1705-8926, c'est le Conseil canadien de la magistrature. C'est comme le barreau du Québec, ici, le barreau du Québec, très, très, très... Euh, euh, hypocrite dans sa définition, dans son identité, dans le numéro 88 1418 0145. En français, c'est le barreau du Québec, mais en anglais, c'est le barreau de la province de Québec. Ça, c'est en anglais. Of uh, province of Québec. Donc, euh, vois-tu qu'il y a deux identités. Euh, en français, c'est le barreau du Québec et en anglais, c'est le barreau de la province de Québec. Alors que, euh, vous savez quand même que la province de Québec, ça n'existe plus depuis 1968, depuis qu'ils ont créé l'Assemblée nationale ainsi que le Parlement du Québec. Et vous savez que dans la constitution de l'Assemblée nationale du Québec, 88 13 88 000, quand vous lisez le rapport, c'est bien écrit que l'Assemblée nationale du Québec, est une seule législature par dérogation, euh, a été constituée en 1867. C'est écrit noir sur blanc. C'est les avocats qui ont décidé ça, et les juges l'ont accepté. Il n'y a jamais personne qui a protesté contre ça. Et Vous savez qu'un juge, s'il est en autorité, puis s'il veut garder son honneur, doit protester lui-même sur des choses qui n'ont pas d'allure et qui ne tiennent pas debout. Les juges sont obligés de le faire. Ils doivent devenir des citoyens naturels comme nous. S'ils ne protestent pas, c'est qu'ils restent dans leur statut de personne physique inanimée. ils représentent cette personne physique-là, et tu ne peux pas poursuivre un juge sous sa personne physique. Il faudrait le poursuivre sous sa nature humaine à partir justement de son nom de baptême, sans numéro d'assurance sociale ou sans quoi que ce soit. Et ces gens-là n'acceptent pas ça. Même si ces gens-là ont plus ou moins euh, euh, cette euh, euh, doctrine de, de se conformer à une religion quelconque. Sauf euh, plusieurs sont dans des sociétés occultes mais ça, ça n'intéresse pas personne. C'est leur choix à eux. Euh, C'est leur esprit à eux. C'est leur âme à eux. Ça ne nous concerne pas. Donc, euh, vous savez que quand on regarde le build Proforma, mais ben là, je vais quand même pouvoir vous montrer mon assermentation ici. Mon assermentation, voilà. 2013, le 23 août 2013. Loi sur les serments d'allégeance, LRC, voyez-vous, et euh, serment d'allégeance, c'est mon serment d'allégeance ici. Euh, le serment d'allégeance qu'il qu procède d'une initiative personnelle, d'une exigence légale et d'une obligation imposée par une règle de droit en vigueur au Canada, à l'exception de la loi constitutionnelle de 1837. Imaginez-vous, à l'exception. Puis moi, je, peu importe l'exception, euh, c'est pas ça qui m'intéressait, j'ai fait mon serment d'allégeance comme suit. Je, baptisé Jean-Joseph Antoine-Pierre, ou